Comment devenir un artiste quand on n'a pas d'argent Bonjour les amis C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans mon salon. Non, je rigole Je suis aujourd'hui au YouTube Space à Paris. Euh, YouTube a voilà des studios d'enregistrement qu'ils m'ont prêté euh, aujourd'hui pour réaliser ces vidéos pour vous. Alors les amis, on va parler de ça, comment devenir artiste quand on n'a pas d'argent. C'est vrai que c'est une problématique, euh, une question que je reçois très souvent sur la chaîne YouTube et je vais vous expliquer les amis que c'est tout à fait possible. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous rappelle, c'est gratuit, vous allez recevoir des notifications en activant la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et, euh, ça va vraiment vous aider, je vous assure, puisque j'essaye de faire de, voilà, de plus en plus de vidéos qui, qui parlent du chant, bien sûr, mais aussi de comment on peut devenir un artiste, comment écrire des chansons, toutes ces choses-là qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, aujourd'hui, euh, tu veux devenir artiste, peut-être tu chantes, tu, tu fais de la musique et euh, tu ne sais pas euh, comment démarrer. Alors, si clairement tu attends tout seul dans ton coin qu'un producteur vienne te chercher, euh, ça ne va absolument pas marcher, d'accord Ça ne va pas marcher, c'est mort. Aujourd'hui, les producteurs ne vont pas aller te chercher chez toi. Euh, Ce n'est pas, ça ça, pas comme ça que ça marche. Donc, euh, la première chose déjà, c'est que arrête d'attendre dans ton coin, ça ne sert à rien. Deuxième chose, il faut absolument, si tu veux devenir un artiste, eh bien, que tu te conduises comme un artiste. Donc, un artiste, qu'est-ce qu'il fait Un artiste, il travaille son art, d'accord si tu es danseur, tu vas t'entraîner à danser. Si tu es chanteur, tu vas t'entraîner à chanter. Si tu écris, tu vas t'entraîner à écrire. D'accord Il faut que tu fasses tous les jours, t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Parce que imagine le jour où tu te retrouves sur une scène où on te propose quelque chose, si tu n'es pas prêt, tu vas laisser passer ta chance et ça, c'est vraiment dommage. Donc, travaille ton art. Ça, c'est vraiment euh, un point très important. Travaille ton art, travaille ton art et je le redis une troisième fois, Travaille ton art. Vraiment, ça serait vraiment dommage que tu passes à côté d'une occasion juste parce que tu n'es pas prêt. Et tu vois, imagine, euh, tu es dans une discussion et quelqu'un est, est influent par exemple dans le milieu et dit « Ah tiens, euh, ah ouais, tu es un artiste et tout. Euh, bah, tu sais quoi Là, je fais une émission, euh, je t'invite, euh, tu viens ?» Et là, toi, tu n'es pas prêt. Tu dis « Ouais, mais là, toi, mes chansons, elles sont pas encore prêtes et tout. » Ben, tu crois, le gars, c'est mort, tu vois. Je veux dire, le gars, il ne va pas te rappeler dans trois mois, il ne va pas penser à toi. Là, ça se fait juste parce que tu es à côté de lui. Imagine, tu es dans un train, tu es à côté de, il y a un artiste comme ça, je crois que c'était Garou. Je crois que c'était Garou, il était dans le train à côté d'une personne qui écrivait des chansons. Et euh, il était en train justement de réfléchir à une nouvelle chanson de son album. La personne, euh, elle, elle travaillait sur des chansons, elle lui a proposé quelque chose, ça lui a énormément plu. Il a dit Ok, tu sais quoi, ta chanson, je vais l'enregistrer. Mais ça s'est fait comme ça, tu vois C'est pas euh, je, Oui, je vais envoyer un, un mail, un coup de téléphone, je vais envoyer un CV, je sais pas quoi. Ça marche pas comme ça, d'accord Les choses, elles se font tac sur la rencontre, à l'intuition. Donc à ce moment-là, quand ta chance, elle va se présenter à toi, il faudra absolument que tu sois prêt. Donc, si je résume déjà ce qu'on a dit jusqu'ici, il faut absolument que tu te comportes comme un artiste. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles ton art. Et ça, il faut que tu le fasses tous les jours pour être prêt au bon moment. Maintenant, euh, aujourd'hui, comment est-ce que, euh, comment est que les, les, les maisons de disques ou les labels recrutent Eh bien, en fait, ils, ils ne font plus tellement de casting parce qu'ils ont une sorte de casting permanent qui s'appelle les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et clairement, voilà, moi, je connais des, des chanteurs que j'ai accompagnés, des jeunes qui ont par exemple leur compte Instagram. et eh bien, il y a des, euh, des recruteurs pour les labels qui les contactent en disant hey, « "Hé, on a vu ce que tu fais sur Insta, c'est sympa, euh, il faudrait qu'on se parle. » Tu vois, il faudrait qu'on parle avec tes parents si, si, euh, si tu es mineur. Euh, donc ça, c'est très important. Maintenant, ce qui est assez merveilleux là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. C'est-à-dire que là, si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement un téléphone, un smartphone d'accord, ou un ordinateur, peu importe, ou une tablette. Mais si tu as déjà ça, tu as déjà tout, tu as tout ce qu'il te faut, d'accord Parce qu'avec ton smartphone, tu vas pouvoir te filmer, tu vas pouvoir t'enregistrer, tu vas pouvoir publier ça sur ton compte Insta, sur YouTube. Tu peux ouvrir une chaîne YouTube. Moi, je t'invite à ouvrir une chaîne YouTube. Tu vois, grâce à ma chaîne YouTube, aujourd'hui, je suis invité Là, je, dans les studios de YouTube, tu vois, toi aussi, tu pourrais être ici à ma place euh, et ça, c'est gratuit, d'accord Alors, ce qu'il va falloir faire, il y a quand même une dernière chose qu'il va falloir faire les amis. Euh, juste avant, si tu as des potes qui sont euh, là-dedans, si tu as des amis, des collègues de travail qui, disent, qui te disent à chaque fois ah, « je voudrais devenir un artiste », partage-leur cette vidéo parce que ça va les aider. Toi, s ils te disent à chaque fois « oui, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent », on n'a pas besoin d'argent pour ça. Il te faut quoi Un peu d'électricité pour recharger ton téléphone et une connexion Internet. Même si tu n'as pas Internet chez toi, tu peux aller dans un café pour poster tes contenus. Donc, le dernier conseil que je voudrais te donner par rapport à ça, c'est euh, de justement créer du contenu, créer tes chansons. Enregistrer tes chansons. Aujourd'hui, il y a des applications comme Smule, par exemple, que tu connais peut-être, où tu peux t'enregistrer, te filmer quand tu chantes des chansons connues. Eh bien, aujourd'hui, si tu n'as pas un auteur, un compositeur, si tu ne sais pas écrire tes chansons, que tu chantes les chansons des autres, fais des, fais des vidéos sur Smule, enregistre-toi, entraîne-toi. Après, si tu peux... Euh, si tu sais t'accompagner ou si tu as un ami qui fait de la guitare ou du piano, je ne sais quoi, filmez-vous, faites des vidéos et publiez-les, publiez-les. Mais une erreur que je vois très souvent, et un jeune artiste qui avait fait une vidéo, deux vidéos, il me dit « Ah, ça marche pas Antoine, j'abandonne, ça marche pas. » Je dis « Ok, tu as publié combien de vidéos ?» Il a fait deux vidéos. Je dis « Est-ce que ça a marché ?»« Ah ouais, j'ai eu, euh, eu pas mal de likes et tout. »« Ok, et alors ?» Qu'est-ce que tu attends pour faire les autres vidéos Les amis, il faut faire des autres vidéos. Je prends un artiste comme Prince par exemple. Prince, euh, il n'avait même plus de maison de disque parce qu'il sortait tellement de chansons que les maisons de disques, elles n'arrivaient plus à suivre. Donc, il a dit, ok, moi je ne veux même plus travailler qu'une maison de disque. Je travaille, je suis mon propre producteur, ma propre maison de disque, et comme ça, je peux sortir autant de chansons que je veux. Donc moi, je t'invite à faire ça. Je suis sûr que chez toi, tu chantes tous les jours. Donc toutes les semaines, tu devrais te filmer, enregistrer une nouvelle chanson et la publier. Et on s'en fout si tu n'es pas en studio. On s'en fout si tu n'as pas le matériel professionnel parce que peut-être que tu n'es pas prêt encore si tu es au démarrage, tu vois. Donc, ces premières vidéos, ces premiers enregistrements, ils vont tout simplement en fait t'aider à t'améliorer parce qu'à force d'en faire, tu vas t'améliorer. À force de travailler ton art, tu vas t'améliorer. Et le jour où quelqu'un te contacte sur Instagram et te dit « Tiens, tu ne voudrais pas venir. Euh, dans une émission, tu ne voudrais pas venir euh, à ma radio, ben, tu seras prêt parce que si tu ne fais rien et imagine, on t'invite comme ça à une radio et toi, c'est la première fois que tu te filmes, la première fois qu'on t'enregistre, tu vas avoir peur parce que auras tu n'auras pas l'habitude, tu ne l'auras jamais fait. Alors que si tu as déjà fait, tu as déjà enregistré 50 chansons, tu as déjà fait 50 vidéos, tu as fait 50 enregistrements à la radio, il va dire, vas-y on enregistre, je veux dire, tu n'auras pas peur. Toi, je veux dire, pour toi, euh, voilà ce sera la routine entre guillemets. Alors ce n'est pas la routine au, au, dans le sens péjoratif, tu vois ce que je veux dire La routine euh, dans le sens où tu as l'habitude de le faire. Donc vraiment, je t'invite à, à, à appliquer ces, ces conseils. Donc, si je résume, comporte-toi comme un artiste, d'accord Ça, c'est une première chose, fais ce que les artistes font. Ils s'entraînent, ils répètent, ils prennent des conseils, ils étudient. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est euh, de vraiment travailler ton art. Euh, donc voilà, ça il faut t'entraîner pour que tu progresses et tout le monde progresse. On progresse toujours, moi aussi je continue à progresser, tout le monde continue à progresser. Donc travaille ton art, travaille ton art, comme ça tu seras de plus en plus apte à, à vraiment faire une belle performance le jour où tu seras sur un plateau ou dans un studio d'enregistrement. Et la troisième chose, eh c'est de créer du contenu. Moi, je vois tellement des groupes de musique. Ils sont dans leur local, ils disent oui, mais ça marche pas. Oui, mais nous, on, on attend pour enregistrer l'album. Mais vous attendez quoi les amis Vous attendez qu'il y ait qu quelqu'un qui vienne là dans votre rue, dans votre cave, ils disent eh, on a vraiment trop envie de travailler avec vous. Ça, ça n'existe pas les amis, d'accord Donc, prenez-vous en main les amis, prenez vos smartphones, filmez, publiez des vidéos, créez votre chaîne YouTube, allez-y, publiez du contenu et les gens vont commencer à vous écouter, à vous apprécier, à vous envoyer des messages. Vous allez vous constituer comme ça une base de fans et vous allez pouvoir percer comme ça les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo T'as plu Alors surtout, euh, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai plein de questions. Oui Antoine, tu n'as pas fait une vidéo sur ça Oui, tu n'as pas fait une vidéo sur ça Les amis, j'ai fait plus de 400 vidéos, mais vous n'êtes pas au courant parce que vous n'avez pas activé la petite cloche et du coup, vous ne recevez pas de notification. Et il y a déjà énormément de vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao